Bonjour Issa Gay. Bonjour Ndai Koumba. Issa Gay, vous êtes le président de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, Anamis. en mm -hmm. fait euh, ce 4 avril 2023 les 63 ans de l'indépendance du Sénégal. Votre avis, euh, Issa Gay? Et, À mon avis, c'est toujours la même. Donc, euh, Nous sommes des invalides. Nous sommes des invalides. Et, chaque État qui vient... Et, nous sommes tenus de, de, de, de garder la ligne, c'est-à-dire être au pas. Donc euh, euh, l'essentiel, c'est que, euh, que nos, nos problèmes soient, soient réglés. Donc euh, euh, euh, éventuellement, c'est ça. Nous, mm -hmm. nous, nous faisons un plaidoyer. Donc euh, le plaidoyer, est, quand on le pose, donc on suit. Donc euh, c'est l'essentiel. Mais avant le plaidoyer, parlons d'abord peut-être votre avis sur l'importance de la fête de l'indépendance du Sénégal en tant qu'ancien militaire. En fait, voilà. C'est notre fête nationale. Oui. C'est notre fête nationale. C'est la fête de tous les Sénégalais. Donc, euh, comme tout bon citoyen, donc on est, on est tenu de, de, de, de se tenir debout. Donc pour, pour fêter ensemble euh, la fête et, et non pour fête. Oui. Donc euh, c'est ça, c'est ça éventuellement. D'accord, pour vous c'est important. On a vu oui. que voilà, c'est la fête nationale, euh, oui. le chef de l'État a invité les membres de, de l'opposition qui ont décliné oui. euh, son invitation. Euh, Qu'est-ce que oui. vous pensez de ça, l'opposition qui euh, décline euh, l'invitation du chef de l'État pour la fête nationale qui est la fête de tout Sénégalais Voilà. Je, suis... je vois que c'est pas, c'est pas du tout normal. Bon, comme citoyen, comme on citoyen. Oui. Donc, euh, ça devait être là-bas. Parce que quel que soit euh, le problème qui les, est, sépare. Donc, euh, quand il y a une fête nationale, donc, il faut effectivement, euh, en s'y atteler. Oui. Donc, je pense que, euh, à mon avis, donc, euh, je crois qu'ils ont failli, ils ont failli. Oui, c est, c est, c est un pays. les membres de l'opposition. À, ouais, à votre avis. À ouais, mon avis. Et, mon avis. Et pour vous, euh, on se pose la question, est-ce que le, le Sénégal est, est vraiment indépendant Selon vous, est-ce que euh, le Sénégal est indépendant Oui, est indépendant. Parce que euh, quand vous voyez, depuis 60, il y a des efforts qui ont été faits. Et les plans ont, sont voulus, ils ont fait et ce qu'ils devaient faire, et ils ont mis en état essentiel, c'est que l'État, euh, le président Senghor est venu, il mmh. a mis l'État, état de droit. Il a mis des lois, il a mis, des droits, il a mis et, et, la, euh, les structures pour, pour, pour pouvoir gérer. Oui. Donc le président Diouf est venu et consolidait ça. Le président Abdouzouf est venu avec des projets innovants. Donc euh, Maki Sali venu avec euh, aussi euh, toujours dans, dans cette lancée du président oui. à de, de, de faire des efforts, de faire des efforts et Maki est dans ces efforts là. Donc euh, nous sommes vraiment indépendants, hein, donc euh, c'est ça l'indépendance. Euh, sur le plan économique aussi, on, on voit toujours la mainmise de la, de la France. Donc, on se dit que le, même si, le, administrativement, le Sénégal est indépendant, économiquement, il ne l'est pas. Qu'est-ce que vous euh, répondez par rapport à ça? Bon, bon, euh, l'essentiel, c'est que cette jeunesse euh, doit travailler. Donc, euh, la faute n'est pas à l'État. Bon, l'État dispose des moyens qu'il met en place oui. et là, là bon c'est là c'est à la jeunesse de pouvoir s'adonner à travailler donc euh, nous incitons la jeunesse à travailler parce que euh, c'est l'essentiel. le travail c'est l'essentiel. Mmh. Euh, selon vous qu'est-ce qu est qu'il faut vraiment pour la souveraineté euh, du Sénégal sur tous les plans en fait sur tous les plans bon en, en l'occurrence euh, si l'agriculture est bien, bien, bien comprise parce que le matériel est disponible, donc il euh, y a les terres qui sont là, qui sont là, qui sont arabes, et l'exploitation euh, euh, reste un peu. Donc euh, c'est ça l'essentiel. Il y a la mer qui est là, oui. euh, donc il euh, y a les ressources algétiques. Donc euh, il faut, il faut s'adonner... Ah, les, les motos sont subventionnées. Donc euh, tout ça, c'est des voies de développement. Donc euh, il faut s'y donner, il faut s'y donner, il faut s'y donner. Et éventuellement, je pense que ça ira. Et selon vous, pour une souveraineté, souveraineté est-ce qu'il faut se, se détacher complètement du franc CFA Voilà, selon vous euh... Donc euh, je pense que est il, est qu il, il est normal con... oui. oui. d'avoir sa monnaie, sa monnaie, sa propre monnaie. Mm -hmm. Il est normal d'avoir sa propre monnaie. Donc euh, je pense que c'est là où la bablaise donc euh, euh, qu'il faut qu'on ait une monnaie une, euh, dans la sous raison mm -hmm. Donc c'est c'est l'heure quand même. Voilà. En tant qu'ancien militaire, parlez-nous un peu euh, de la de, de, de l'armée sénégalaise. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment, euh, sur le plan international, euh, l'armée sénégalaise L'armée sénégalaise est, est bien vue à travers le monde. Oui. Je ne dis pas à l'Afrique, mais à travers le monde. Mm -hmm. Donc nous sommes euh, debout à chaque fois que besoin en est. Et le Sénégal il, il est debout dans toutes les missions, euh, il y a Olygienne, dans oui. toutes les missions africaines aussi. Donc, euh, euh, euh, euh, euh, euh, au premier chef, on fait appel au, au Sénégal. Oui. Donc, euh, ça, c'est un honneur. Quand on, chaque fois, on vous fait appel, on vous fait, appel, on fait euh, appel. Donc, ça, c'est un honneur. Donc euh, je pense que au niveau plan national, c'est important aussi l'armée, il doit pouvoir, au delà même de, de, de la sécurité, oui. donc euh, s'adonner à, à certaines activités, comme l'agriculture. Oui. Donc euh, euh, il faut il faut s'y mettre, donc euh, je pense que c'est l'essentiel. Donc l'armée sénégalaise est, est, est, est très respectée sur le plan international, vous voulez dire. Oui, oui, oui, très actif, très actif, parce que plan national et international, oui. D'accord. Euh, quelles sont, parlons euh, de vos difficultés, vous les anciens euh, militaires, euh, quelles sont les difficultés que les anciens militaires invalides du Sénégal rencontrent Issa Ok, bon, nous, nous, nous sortons d'une concertation. Oui. Nous avons fait quatre séances euh, de comité ad hoc. Oui. Et donc la dernière s'est bouclée au mois de février, en l'occurrence le 9 février passé. Oui. Donc, donc on, a, on a fait une équipe euh, de doléances. Donc on s'est regroupé. Donc il y a Anemis et Rangeuse, euh, Rangers, euh, qui se sont donnés la main donc, euh, pour pouvoir travailler ensemble. Donc, nous travaillons ensemble au niveau du bloc, bloc, bloc opératoire euh, commun. Donc, c'est l'essentiel que nous travaillons ensemble et dans les activités et qui mènent vers la régionalisation de la pension, oui. vers une autonomisation euh, des pharmacies, oui. et vers une, euh, aussi accès... Accès au logement. Donc, oui. il y a 4% des 100 000 logements qui ont dédié aux invalides. Oui. Hein. Et il y a aussi une il, il, il prise en charge pour le transport, dans le transport. D'accord. Vous, vous savez que ce mmh. sont des, les leviers qu'il faut lever. Hein, pour qu'au moins que les invalides soient à l'aise. Donc, ils sont dans tous ces domaines-là. Donc, je pense que euh, sous peu, il y aura peut-être moins un soulagement, un soulagement énorme pour les invalides. Donc, l'État est en train de faire des, des efforts pour l'amélioration de vos conditions de vie, vous voulez dire, ISSA Oui, c'est ça, c'est ça. Dans un mot, l'État est en train de faire euh, des, des améliorations donc, pour, pour, pour améliorer les efforts pour améliorer notre condition, notre condition de vie. D'accord. Euh, dernière question, Issa Agui, euh, Comment allez-vous fêter euh, cette année euh, la fête de l'indépendance Est-ce que vous allez défiler Qu'est-ce que vous comptez faire ce 4 avril Bon, ce 4 avril, bon, euh, je suis invité même. Oui. Mais mon état de santé ne nous permet pas oui. euh, d'être là-bas. Euh, mon état de santé ne me permet pas d'être là-bas. Mm -hmm. Parce que vous savez que ça fait deux ans que je suis alité. Oui. Ah, ah, je suis alité deux ans. Donc, euh, euh, il y aura les gens qui vont, qui vont défiler là-bas. Mais quand même, il y aura Donc, des, euh, des militaires invalides de, de votre... Oui, il y aura structure. des militaires invalides. Oui. Moi, j'ai demandé à, à être présenté. D'accord. Je suis invité même j'ai reçu ma carte, euh, mais j'ai donné, donné ça à un autre. Donc Issa Gaye FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANAMIS, l'association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal. Militaires invalides du Sénégal.